Bonjour à tous, avec grand plaisir que j'accueille Florence qui est euh, coach en parentalité, qui est euh, qui a créé Parents Mission et puis bah, ce qui est assez euh, atypique dans le parcours de Florence c'est qu'elle a lancé un sommet virtuel avant même d'avoir des clients et c'est aussi ça qu'il a, bon, on va le découvrir hein, directement ou indirectement euh, aidé à développer aussi sa clientèle et donc elle va nous présenter aussi comment euh, tu as eu du coup Florence cette première cliente. Florence, est-ce que tu veux te présenter d'une manière un peu plus globale et notamment comment tu en es arrivée à devenir coach En tout cas, bienvenue et merci pour ton partage. Bah écoute, merci à toi Lingen, c'est un plaisir de partager justement. Donc bah Pour me présenter, je suis Florence, j'ai 41 ans et je, suis, euh, je vis en région parisienne avec mon mari et nos trois enfants. Et du coup, je fais le grand écart entre l'adolescence et, et la petite enfance puisque mes enfants ont 13 ans, 11 ans et 22 mois. Et euh, pour le parcours, euh, comment j'en suis venue à devenir coach, c'est euh, tout un chemin. J'ai travaillé 16 ans dans l'industrie pharmaceutique et il y a un moment donné, euh, je ressentais plus euh, vraiment de plaisir dans ce que je faisais. Et puis, j'ai toujours eu en envie d'évoluer, de, de grandir. Et euh, j'ai changé de métier dans mon parcours. J'étais assistante de direction. Après, j'ai fait de la coordination logistique en supply chain à l'international. Et malgré ça, ça voilà, je suis arrivée au moment où encore envie de changer. J'ai fait un bilan de compétences et je ne savais toujours pas ce que je voulais faire. Et j'ai croisé une amie qui m'a dit bah, « Écoute, je connais un coach qui peut t'accompagner euh, sur ton projet. » euh, Et à ce moment-là, ça tombait bien parce que je venais d'avoir plusieurs mois d'arrêt à cause d'un accident. Et je tournais ça en boucle dans ma tête. « Il faut que je change, il faut que je change. » Et, euh, et ce coach-là m'a accompagné, du coup, je suis revenue à temps partiel, il m'a accompagné tous les vendredis pendant trois mois. Il m'a demandé c'était quoi mes passions. Je disais, moi, je n'ai pas de passion. Je ne suis pas passionnée, je pas ne passionné, sais pas, j'ai déjà fait plein de trucs, je m'intéresse à beaucoup de choses. Puis un jour, je regarde ma bibliothèque et je vois que je suis quand même un petit peu passionnée par un sujet. Mon premier enfant, et quand il est né, en fait, j'ai été enceinte très vite du deuxième et du coup, il avait moins de deux ans. Et euh, les crises ont commencer, les colères, l'opposition. Je me suis rendue compte que euh, ben, je pouvais me fâcher, alors que qu'à la base, je croyais que j'étais super douce et patiente, c'est ce qu'on dit de moi. Et en fait, non, j'étais confrontée à mes propres euh, difficultés et j'ai cherché pendant plusieurs années comment faire pour euh, améliorer ma relation avec mes enfants au quotidien. Parce que j'étais épuisée, je ne savais pas comment... Euh, euh, bah, gérer ces, ces, les crises de, de mon aîné, et du coup, euh, j'ai eu des difficultés dans mon couple aussi, à ce moment-là, euh, pas que lié à ça, mais en tout cas, ça contribue aussi euh, voilà, à des disputes, et du coup, j'ai cherché euh, comment faire, parce que euh, la vie de famille, pour moi, c'était très important, parce que je n'avais pas grandi dans une famille où euh, c'était euh, hyper... Euh, facile en fait famille euh, de parents séparés qui se disputaient beaucoup etc donc sans rentrer dans les détails tout ça pour dire que moi je voulais pas reproduire euh, ce schéma là et donc j'ai cherché je me suis fait accompagner et euh, ce qui m'a fait remarquer que j'étais du coup euh, quand même passionnée c'est le nom du bouquin tout ce que j'ai fait des ateliers parents de euh, me faire aider sur ça sur euh, j'étais passionnée par les relations entre les parents et les enfants aussi en relation avec mon mari et voilà, du coup, wow. c'est ce qui est ressorti de cet accompagnement et en plus pour avoir testé le coaching, j'ai vu que c'était quand même hyper efficace parce qu'en trois mois, j'ai résolu plusieurs années de réflexion, donc voilà, wow. c'est ce, ce que je peux te partager. Waouh, c'est passionnant et je ne m'étais pas rendu compte de tous ces aspects-là, ton ton histoire merci pour ce partage en tout cas et on sent que c'est un, un sujet qui te porte euh, du coup qu'est ce qui a fait que tu t'es carrément lancé en tant que coach et pour mmh. aider d'autres parents du coup à vivre à, à dépasser les moments que toi tu as vécu aussi c'est une révélation mmh. un jour j'étais dans ma voiture et euh, alors moi je suis croyante et en fait euh, j'ai entendu mais littéralement dû me dire mais tu, je te prépare depuis ta naissance depuis ta naissance que tu as vécu, tu as vécu une avec une maman solo, tu as eu des parents séparés qui se disputent, tout ça je pensais que c'était un poids, un fardeau, voilà, c'est compliqué, du coup, genre, moi j'ai pas eu le modèle idéal, etc. Et en fait, non, ça il m'a révélé qu'en fait, non, il me préparait, parce que du coup, j'ai aussi pu voir, c'est pas parce qu'on est en couple et qu'on qu s'aime, que c'est, euh, voilà, c'est ma marié, quoi, tu vois, de, genre le rêve de beaucoup de personnes, ou pas hein, d'ailleurs, mais il y en a qui rejettent aussi, mais ce que je veux dire, moi en tout cas, je n'aurais jamais espéré tout ça, et que ce n'est pas facile non plus. Donc en fait, j'ai eu j'ai pu voir que, que ce soit dans mon enfance ou dans ma vie de couple, et eh ben en fait, il n'y a, y a rien d'idéal, il n'y a rien de facile, il n'y a rien de parfait, et que, euh, et que en fait euh, ben ouais, je tout ce que tout ce que j'ai vécu, c'est quelque chose que je peux comprendre que les gens vivent. C'est quelque chose que je peux, enfin, que les parents, en fait, leurs difficultés, je les ai vécues. Euh, j'ai vécu le fait de vivre dans une entreprise, enfin, travailler dans une entreprise, être, que ce soit compliqué de gérer euh, le travail, la vie de famille. J'ai connu ce que c'est d'avoir des crises dans la maison, euh, d'être baloté aussi d'une maison à une autre. En fait, j'ai compris beaucoup de choses. Maintenant, je projette pas ça sur, sur mes, mes, mes clients, c'est que j'ai aussi fait un chemin pour montrer que c'est possible aussi de, de, de pouvoir euh, bah, retrouver la joie dans sa vie, euh, quel que soit ton passé, quel que soit ce que tu as vécu, parce qu'avec mon mari, on a fait quand même un chemin aussi ensemble pour euh, arriver à, à retrouver la paix, pour euh, voilà, qu'au quotidien, euh, les choses s'arrangent. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si on a un troisième enfant, c'est parce qu'on a fait ce chemin. C'est parce que moi, pendant plusieurs années, je n'étais pas du tout prête à avoir un troisième enfant. Ah. Donc euh, voilà, c'est aussi un témoignage en fait. Bah Raconte-nous alors comment ça s'est passé les premières semaines, les premiers mois et jusqu'à ce sommet virtuel. Ah oui, alors euh, le lancement de, de, de mon entreprise, donc je l'ai lancé en janvier 2021. Et en fait, euh, c'était du coup un projet au départ parce que euh, je travaillais en, en entreprise et puis j'étais enceinte de mon troisième enfant. Donc, euh, donc j'étais euh, en, en situation, je me disais OK, je vais me lancer. J'avais fini, fini ma formation de, de coach, hein. j'ai euh, fait une école de coaching en même temps que je travaillais. Après, j'étais enceinte de mon troisième enfant et je me suis dit « Ok, ben, je verrai, je lancerai une activité à côté ». Et puis, euh, voilà, très vite, je me suis dit « mais Non, j'ai besoin de temps pour ça ». Donc, euh, ben, j'ai eu l'opportunité que mon entreprise a proposé un plan de départ et il m'a aidé pour créer ma société. Donc, je me suis lancée en, en janvier, j'ai rejoint ton programme le programme Ascension, parce que j'ai vite compris que être seule pour moi ça va être compliqué. Euh, et tu as, du... as, as proposé plusieurs choses comme, comme euh, permettant de, de trouver ses premiers clients. Mmh. Donc j'ai fait, euh, fait quelques, quelque chose, hein. j'ai euh, créé euh, un e-book, euh, j'ai commencé <rire> à faire des publications, je n'étais pas du tout sur les réseaux sociaux, hein, donc, euh, à part un euh, réseau personnel, mais c'était tout. Euh, et, de, et de là, euh, voilà, je me, me disais, bon, c'est quand même, euh, j'avais beaucoup de choses à, à intégrer en fait, à comprendre le mécanisme, euh, voilà, comment parler de moi, comment parler de ce que je fais, comment euh, attirer des gens, à, à, à donner envie en fait, à, aux parents de se dire, tiens, elle peut m'aider. Bon, J'avoue que je ne savais pas trop à ce moment-là comment faire. <rire> pas clair pour moi et en fait toi tu as, as, as proposé euh, tu as parlé du sommet virtuel à une immersion à laquelle je n'étais pas donc je l'ai suivi euh, en replay je me suis dit ok ok je garde ça dans un coin de ma tête euh, ça, ça se fera un jour euh, pour l'instant c'est pas pour moi j'ai pas, pas de comment qu'on appelle ça j'ai pas de communauté donc j'ai pas de communauté euh, personne veut s'inscrire moi c'était ma croyance tu vois et, euh, et puis, tu as organisé un challenge. Et dans le challenge, bah, j'ai posé une question. Hein et quand on pose des questions à Lingen, on... <rire> il challenge un petit peu. Mais pourquoi tu lances pas un, un sommet virtuel Ok, donc si vous, euh, si vous l'avez déjà posé, cette question, c'est normal. En fait, il l'a posé à tout le monde. Non, je, je, je te taquine. Donc, j'étais là. Bah, j j Pour moi, je n'ai pas de communauté. Il me dit, mais je t'ai jamais... Enfin, tu m'as dit, pardon, parce que c'est de toi que je parle, mais... J'ai jamais dit qu'il fallait une communauté pour lancer un semi-virtuel. Et là, ça m'a fait un déclic. Ah bon Ah bon, il ne faut pas euh, avoir déjà au moins une liste email, euh, quelque chose comme ça Et tu m'as dit, ben bah non, au contraire, c'est ce qui va te permettre d'avoir une communauté, de, de, que les gens vont te, te connaître. Enfin, je ne sais plus exactement tes termes, mais en gros, moi, c'est ce que j'ai compris. Ah, bon, d'accord, j'étais là, ouais, ok. Ok, bon, si ça me permet <rire> de me faire connaître... Et surtout, surtout euh, bah de, ce qui m'a donné envie de le faire, c'est de me dire, euh, bah attends, je vais rassembler des personnes autour d'un projet commun, c'est-à-dire euh, apporter en fait de la valeur aux parents. Moi, je ne suis, euh, suis pas celle qui peut tout donner, en fait. J'estime que je peux donner ma part, mais chacun apporte des choses. Et puis, euh, moi, dans mon parcours de, de, en tant que parent, il y a plein de choses qui m'ont aidé. Et je me suis dit, mais ce serait génial, en fait, que je puisse. Euh, rassembler des personnes qui, qui m'ont inspiré dans mon parcours de maman ou qui m'inspirent aujourd'hui, ou que j'aurais bien aimé connaître aussi. Et, euh, et du coup, là, ça a commencé à me faire vachement plaisir, tu vois, à me dire, euh, tiens, euh, ok, bah, je vais regarder, je vais réfléchir à qui je peux interviewer. Mmh. Et du coup, j'ai contacté euh, des, per des, des personnes. Et là, j'ai des, ouais, des contacté des personnes que je n'aurais jamais cru euh, qui me répondraient. Il y a eu deux auteurs, de livres que j'ai lu qui m'ont vachement plu. Euh, une qui est au Canada, une personne qui est au Canada, elle ne me connaissait pas du tout en fait. Et voilà. Après, euh, ben, j'ai eu des noms aussi, des personnes mais qui m'ont voilà, dit non. Et, et du coup, j'ai recherché, mais attends, mais je connais du monde quand même. Je connais du monde et euh, je me rends compte, bah tiens, il y a une maman que je connais euh, dans mon entourage qui est coach en reconversion. Et moi, pour l'avoir vécu, je sais que quand on n'est pas bien au travail, euh, bah, ça joue aussi sur la vie de famille. Donc, euh, ok. Donc, euh, je commençais à, à me dire, bon, de, dans mon parcours de maman, quels sont les problèmes que j'ai réglés, que j'aimerais qu proposer aux parents Et, euh, et du coup, euh, qui avait eu encore chez neurones Moi, moi, moi. Ouais, il y a eu un papa moi. en plus, un papa. Ah, j'ai kiffé parler de... De, quoi pour moi, ça ressemble à raconter ma vie, mon quotidien. Je venais d'être papa. quoi Et Du coup, j'ai kiffé raconter tout ça. Juste, si tu me permets, je fais une parenthèse pour les gens qui ne savent pas ce qu'est un sommet virtuel. Euh, on rassemble autour d'une semaine, sur, autour d'une thématique, des, une dizaine d'intervenants. Et le business model derrière, c'est notamment que ces intervenants-là euh, invitent leur propre communauté à s'inscrire à ton sommet. Ça te permet toi... Euh, D'accueillir toutes ces personnes-là et de garder des emails pour pouvoir euh, garder euh, cette communauté et de développer aussi ta clientèle avec. Tu nous dis, tu as eu combien d'inscrits à ce sommet Oui, j'ai eu euh, 213 inscrits euh, jusqu'au. En fait, les inscriptions, c'est jusque pendant le sommet, en fait. Hein. Ouais, ah, ah, bien sûr, oui. Oui, bah... ouais, voilà. Donc, 213 inscrits. Alors. Euh... Voilà, j'étais partagée, alors j'étais super fière parce que je me suis dit, attends, personne ne me connaît, euh, mm. il y a quand même euh, plus de 200 personnes quoi qui se inscri sont inscrites. Ouais. Et puis, euh, et puis à la fois, euh, à la fin, j'avoue, j'ai eu une petite déception parce que euh, <rire> je, me, je me comparais à, à d'autres sommets, tu vois. Mais bon, en même temps, euh, voilà, on ne partait pas du même point de départ. Et euh, quand même. Euh, j'étais, j'étais vachement, vachement touchée, surtout qu'il y avait des gens qui, qui se sont, qui ont participé de, de vachement loin, de Mayotte, du Québec, de, du je j'avais jamais entendu parler de, de cet endroit-là, c'est en Asie, en Asie du Sud-Est, d'Allemagne aussi. Donc, très bien, euh, très bien. Oui. oui, et puis cette petite dose de comparaison, on en a besoin en tant qu'entrepreneur parce que c'est comme dans un sport, euh, mmh. voilà cet esprit de compétition, elle stimule et heureusement, tu vois. Euh, sinon, ça voudrait dire qu'on s'en fiche de quoi qu'on vit dans notre bulle. Donc, ouais, tant que tant que c'est contrôlé, c'est normal. Euh, avant de, de faire un focus sur ce sommet, j'aimerais qu'on vienne un peu plus tôt. Alors, tu as dit que tu as lancé ta boîte en le 1er janvier 2021, mais c'est 2022, non? Oui, tu as raison, ouais. euh... c'est ma fille qui est en 2021, <rire> okay. et euh... <rire> Au début, je me souviens, et j'espère que c'est ok que je partage ça, mais je sais que là où je t'ai challengé, c'est que tu te sentais beaucoup comme une débutante. Mmh. Tu disais beaucoup, je suis une débutante, je suis une débutante, je suis une débutante, euh, alors qu'en fait, tu n'étais pas du tout une débutante. Oui, tu débutais, mais tu avais beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu dirais à toutes ces personnes qui se lancent dans le coaching qui n'ont jamais eu encore leur premier client, mais qui comme toi ont déjà eu une expérience de vie et surtout une envie et un cœur pour aider les gens, qu'est-ce que tu leur dirais à tous ces coachs euh, Déjà, je dirais, est-ce qu'objectivement parlant, tu es vraiment débutant Parce qu'en fait, non, j'avais déjà plein de temps de coaching, c'est juste que je n'avais pas des clients qui m'ont payé déjà. Donc, les faits, c'est non, je n'étais pas débutante, mais euh, voilà. Ensuite, c'est euh... Bah t as, en fait, il y a plein de choses dans ce que tu as fait qui, euh, qui, qui aujourd'hui, euh, on ne on enfin, choisit pas de devenir coach parce qu'on n'a pas d'expérience, par exemple. Tu vois c généralement, c'est qu'il y a quelque chose dans notre parcours qui, euh, nous, qui fait qu'on a vachement de valeur à apporter aux autres, en fait. Ouais, Donc, euh, voilà. C'est ah, génial, c'est vrai. Et, et pour moi, euh, la légitimité... Euh... Enfin, je vais citer un, un coach qui a 1500 heures de coaching derrière lui et qui disait euh, « quand vous aurez fait 1000 heures de coaching pourri, vous pourrez vous sentir légitime hmm. ». Du coup, je me suis dit « bah ah ouais, ouais ok ». Donc en fait, euh, de toute façon, <rire> c'est en coachant que tu vas, enfin, que tu vas, tu qu -ce vas qu développer. C'est trop cool, j'aime beaucoup. Euh, c'est un coach formateur, mais j'ai plus son nom là. Qui est, est je te rare, te si jamais mais, tu l'as… ouais ouais c'est génial. Et puis, en fait, je n'ai jamais formulé ça comme ça. C'est-à-dire, euh, je peux ne pas être passionné par, je ne sais pas, les skateboards et lancer un e-commerce sur le skateboard. Mais par contre, tu as raison, en fait, je ne peux pas me lancer dans le coaching si, en fait, je n'ai pas une expérience parce que ça ne s'invente pas. Cette, cette envie de coacher oui. sur un sujet, elle ne s'invente pas. Quoi. Si tu ne trouves pas ça dans un catalogue. Tiens, je vais faire ça, en fait. Tu as raison. Ouais. bah oui. <rire> du coup... Euh... Est-ce que tu veux nous parler un peu de, de la partie euh, émotionnelle, mindset, les doutes que tu as eu, euh, Et puis après, j'aimerais qu'on insiste un peu sur le sommet et après, on ira voir comment tu as eu cette euh, première carte. Euh, la partie émotionnelle, mindset… Alors, il hein, faut que je me remémore. Hein, parce que du coup, c'était en juin. Ouais. C'est en juin. Les doutes que j'ai eu, je sais que c'était vachement à la technique. La technique, J'ai jamais fait de vidéo, ceci, cela. Et en fait… Euh, euh, ben déjà en échangeant avec d'autres personnes euh, du programme, euh, ça m'a permis, et puis même avec toi, ça m'a permis de dédramatiser aussi, parce que toi tu étais vachement sur « ok, il faut prendre du plaisir », et ben moi ça me ça m'a... En fait, quand j'ai regardé les vidéos, je me suis dit « mais en fait, ça se voit que j'avais du plaisir à être avec les, les gens et, », euh, et là je ne pensais pas à ce moment-là à la technique, et en plus, euh, j'ai vu que c'était très simple de se filmer, et euh, voilà, c'était pas compliqué en fait. Donc euh, déjà, ça, je l'ai enlevé. Il y avait faire une page de vente. Faire une page de vente, en fait. Moi, je n'avais jamais mis les mains dans un système pour faire des pages de vente. Et, euh, et en fait, bah, ça m'a réactivé un truc que j'aimais faire par le passé. J'aimais beaucoup faire des, mon des petites créations, euh, des mises en forme. J'étais assistante, en fait. Donc, moi, les présentations, euh, j'en faisais plein. Donc, oui, après même dans mon métier d'après, j'animais des choses, donc je, je faisais des présentations. Du coup, j'étais Ah mais en fait, j'ai déjà des compétences en plus, donc c'est juste fallait que je découvre la plateforme. Mais du coup, c'est parti. Ça, c'est vraiment des peurs parce que c'est ce qui fait que je procrastinais sur faire des vidéos quand même. Alors qu'en fait, là, le fait d'avoir donné des rendez-vous à des personnes ben, pour les interviewer, ben, du coup, je me suis mise dans l'action me suis mise en action, je me suis dit, bah, j'ai pas d'autre choix là de il y a un événement à telle date, en fait, euh, donc je vais le faire. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait Alors, point de vue mindset, c'était euh, par exemple, et ça, ça m'arrive encore aujourd'hui, c'est dur pour moi de contacter des personnes que je connais pas, pour proposer quelque chose, et tout ça. Sauf que dans la vraie vie, je le fais. Je le fais, en fait, j'anime des choses pour des enfants. J'ai plein d'occasions de rencontrer des gens, de leur parler. Euh, donc, je, je sais aller vers les gens, en fait. C'est juste que c'était un autre contexte et que là, ça m'a impressionné parce que j'avais l'impression que je ne suis pas légitime, etc. Donc, j'étais juste sur, focalisée sur euh, c'est quoi mon but à travers ce sommet. Et là, il ne s'agit pas de moi, en fait. Il s'agit de, c'est qu'est-ce que je veux apporter aux parents qui vont suivre ce sommet. C'est, Tu vois Et là, ce n'est pas mon ego. Là, c'est euh, Non, mais attends, euh, moi, j'étais motivée. Il y a des personnes qui ont vachement de choses à apporter que je rassemble autour d'un événement et en plus, autre, euh, autre truc que ça a levé, j'avais jamais fait de live, mmh. je ne sais pas si tu te rappelles, mais <rire> j'ai fait euh, l'introduction en live avec mon fils. Ah non, je ne me souviens pas, non. <rire> ok, vous avez fait quoi eh ben on alors bon, outre qu'il y a eu un problème technique, mais on a fait toute la, toute la partie d'annonce avec mon fils. Ok. <rire> il a fait quoi, lui, pendant moi, ce Moi, j'ai annoncé voilà, le sommet, comment ça se passe, etc. Et puis, après, il m'a posé des questions. Et pourquoi euh... Lui, je lui ai préparé quelques questions. Je lui... Déjà, je lui ai demandé si ça l'intéressait parce que, en fait, c'est une semaine où ma fille, elle était en classe de découverte. Donc, lui, il était tout seul à la maison avec le bébé. Mais, euh, voilà, il était... Et donc, je lui ai dit, bah, écoute, ça te dit de m'aider et ben, il m'a dit oui, oui, oui. Alors lui, pas du tout de problème. De... <rire> <rire> bah, non, je... il, il avait 12 ans. Enfin, uh -huh. voilà, et, et, et du coup, il m'a posé des questions Alors, qu -ce que, pourquoi tu as organisé sommet qu Qu'est-ce qu que ça va apporter aux parents Etc. Et en fait, voilà, on s'est présenté aussi de manière ludique, comme, comme on aime bien faire avec voilà, des petits objets, des choses. Donc, euh, du coup, euh, j'avais peur des lives. Mais <rire> je lui ai dit, écoute, viens avec moi. <rire> Moi, ça me plairait de le faire ensemble. <rire> c'est génial. Et euh, bah, ça, c'est aussi quelque chose que je trouve euh, hyper euh, passionnant et, et euh, inspirant chez toi. C'est qu'en fait, euh, ta vie de famille, ta vie de maman euh, n'a pas été un frein. J'imagine que c'est des contraintes, mais euh, ça ne t'a pas empêché de lancer ton business. Et en plus, bah, tu euh, le tournes en ton avantage. Euh, ouais. eh ben, pour témoigner là-dessus… Ce qui a permis que je puisse lancer mon business, c'est que je décide de me mettre à, dans, dans cette activité-là à 100%. Mmh. Parce que, j'ai ok, j'ai réussi à, à me former en même temps que je travaillais, à, à, voilà, à faire des choses, mais il y a un moment donné où, où moi j'étais limitée et clairement je ne veux pas imposer trop non plus à ma famille. Donc euh, du coup, je me suis lancée dans cette activité-là euh, à temps plein. Euh, j'ai choisi le bon moment pour lancer mon événement un moment où ça, il y aurait moins de contraintes parce que ma fille n'était pas là il y avait moins d'activités pour l'emmener le soir puis voilà ça s'est fait quoi. et mon mari m'a soutenu aussi donc en fait tout le monde euh, est impliqué quelque part très bien, très bien. Euh, pour revenir au sommet est-ce que toi tu avais fait un passe vieille pied rappelle-moi, est-ce que tu l'avais oui, ajouté euh, oui, non, après hein, en cours rajouté après. Ouais, ouais, ouais. J'ai eu une période, j'avais déjà annoncé le sommet, il y avait déjà des inscrits et je me suis dit oh, quand même je vais faire un pass VIP et du coup je l'ai rajouté après donc il y a des, les premières personnes qui sont inscrites, je leur ai demandé si ça les intéressait que je leur offrais parce qu'au départ c'était, euh, ah ouais. j'avais prévu, un, je ne sais pas si c'était la bonne chose à faire mais j'avais prévu cinq jours de replay parce que je ne voulais pas lancer un pass VIP tu vois mmh, ouais, encore parce sais. que j'avais un blocage technique dans comment je vais faire etc puis après je me suis dit c'est quand même dommage donc, euh, je l'ai lancé au bout de quelques jours et oui, j'ai tu veux savoir, euh, du coup, par rapport au passé, bah, j'en bon. ai vendu 5. <rire> Génial, à combien tu te souviens bon À 27 euros. Ok, alors, comment tu t'es sentie Parce que les premières ventes, ça a une saveur particulière quand même. Ah bah ça m'a fait plaisir, hein. c'est vrai, <rire> ouais. c'est vrai que… Et c'est pas que pour moi, en fait, c'est aussi reconnaître que, euh, bah, que ce sommet, euh, tu vois, il apporte quelque chose. Parce que déjà, j'ai raccourci les, bah, le replay à 48 heures. Du coup, il y avait plus de monde présent pendant le... enfin qui ont suivi, même si c'était pendant le replay, même si c'était pas en live, tu vois, mais mm -hmm. qui ont suivi pendant le, les replays. Et du coup, euh, bah, j'ai eu ces, ces cinq personnes euh, qui étaient euh, plus bah, ceux à qui je, je l'ai offert, okay. <rire> qui cool. étaient qui étaient inscrits avant. Enfin, il n'y en a pas eu beaucoup, en tout, il y en a eu trois en plus. Et du coup, voilà, après j'ai proposé du coaching en groupe avec ce pass VIP. Il y avait, tu vois, le accès au replay illimité plus coaching de groupe derrière. C'était un flop total. Pourquoi Vous étiez combien Zéro. Zéro Ils n'étaient pas venus pour ça non, je pense pas. Mais bon. <rire> Franchement, bravo et c'est cool que tu le prennes à la rigolade parce que combien de fois on s'est tous loupés dans des trucs. Euh, euh, ouais. Mais euh, c'est des personnes avec lesquelles j'ai des échanges encore, donc ah. euh, c'est pas grave, tu vois. Ouais, c'est clair, c'est clair. Euh, est-ce que avant de passer au prochain point, est-ce que tu as un dernier conseil à donner aux coachs qui veulent lancer leur semaine virtuelle? Euh, bah, c'est d'être dans l'action, parce qu'en fait, tu vois, autour de ce sommet, j'ai aussi fait deux ateliers, les deux week-ends qui ont cadré, euh, ce sommet, des ateliers en présentiel euh, dans, dans l'église où je vais, et en fait, j'ai parce que j'ai fait ça, parce que moi, c'est comme si dès que voilà, j'ai un, un problème, j'ai un échec, du coup, je fais un autre truc. J'avais lancé une série d'ateliers, ça ne marchait pas. Par contre, j'ai trouvé une première cliente par ça, parce qu'elle m'a connue, elle a vu passer des trucs sur LinkedIn, et du coup... Euh, j'ai pas fait une formule premium avec cette cliente, mais on a quand même fait quelques sessions de coaching. Ouais. Donc, déjà, j'étais dans l'action, même s'il n'y avait pas de. Cet atelier a eu zéro inscrit, mais j'ai eu une cliente. Ensuite, j'ai fait deux ateliers en même temps que le sommet. Du coup, bah à ce moment-là, j'étais vraiment dans une dynamique, tu vois. Ça m'avait vraiment boosté. J'ai eu quand même 10 parents inscrits à ces deux ateliers, plus 10 enfants. C'est-à-dire que j'avais wow. aussi des enfants qui étaient gardés. Mais du coup, ça montre que, euh, ben, j'ai, enfin, d'être dans l'action, ça apporte quand même des choses. Du coup, j'ai pu parler de l'événement aussi. Enfin, c'est, voilà, ça, ça, ça, il voit quand même que, que je fais des choses. Et de cet événement-là, qu'est-ce qu'il en est ressorti? J'ai pas eu de vente tout de suite, mais euh, j'ai, ben, je pense que ça donne un sentiment de, enfin, comme une preuve d'autorité, si tu nous parles de ça souvent. Et euh, ben, j'ai une, une personne que je connais depuis longtemps qui fait partie d'une association qui organise des week-ends pour les familles et qui m'a contactée pour faire partie du, du comité. Donc, tu vois, ça, ça mmh. montre aussi, euh, ça apporte aussi le fait que les, tu es visible. Mmh. Et du coup, les gens, même s'ils te connaissent depuis longtemps, ben ils, ils savent maintenant ce que, ce que je fais en fait. Mmh. Okay. Et puis, euh, quoi, je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais en tout cas, moi, de mon point de vue, je vois clairement aussi... Un avant, Après, là, aujourd'hui, tu parles de ça comme une experte, hyper sereine. Et, et, et je sais que c'est avant le sommet, tu avais une période quoi, voilà tu étais stressée, je pense, euh, à l'idée de faire le sommet. Mais oui. par contre, euh, c'est ça que j'admire beaucoup en toi, c'est que bah, tu es hyper courageuse, résiliente. Et en fait, tu y vas, quoi. c'est n'est pas... Euh, c'est pas la difficulté qui te, qui te ralentit en fait. Ça me ralentit quand même, hein, la difficulté. Ça t'arrête pas. Je voilà, que, voilà pas la ça pas. Je pense ouais. qu'il y a des choses que je ne que je pourrais faire que je ne fais pas parce que je ressens de la difficulté des fois quand j'apprends des nouvelles choses. Mais bon, ça fait partie de mon processus. <rire> Maintenant, j'apprends à vivre avec. Mais je continue quoi, tu vois c'est ça qui, qui compte. Et puis, effectivement, après, euh, quand je regarde en arrière, je suis quand même super fière de ce que j'ai fait. Et pendant que j'écoutais ce sommet, j'étais contente, tu vois, de ce que j'avais fait. Ouais. J'étais euh, là en mode, ah, ben bah, quand même, euh, ça passe, quoi. <rire> je m'entends, je me vois. J'étais là, bah, ça va, ça, ça se passe bien. bien. Et en bien. plus, euh, bah, les personnes qui sont intervenues, euh, voilà, étaient quand même de... Euh, des personnes hyper quali, quali tu vois et, et avec, enfin je peux dire moi aussi <rire> du coup <rire> bon. on a eu de bons retours donc euh, c'était euh, voilà, voilà. Je suis quand même très génial est-ce que tu veux nous parler maintenant de cette première vente en tout cas sous un format premium comment ça s'est fait euh, plusieurs mois après oui alors euh, moi j'avais quand même une une croyance du coup que euh, j'étais pas assez claire sur mon offre hein, donc euh, sur euh, bah, si les personnes ne m'appellent pas pour euh, se faire accompagner, c'est que peut-être qu'ils n'ont pas compris ce que je propose. Et c'est quand même ce que je... Enfin, moi, je voilà, je te partage aussi euh, ma conclusion euh, euh, voilà de, du sommet, parce que je n'ai pas osé euh, parler de mon offre hein, pendant le sommet. Je n'ai pas osé parler de mon offre. Parce que j'étais pas au clair, donc j'ai cherché quand même à un peu plus euh, connaître... Euh, mon client idéal, on, enfin le persona, tout ça. Donc j'ai refait, j'ai relancé une enquête. Euh, déjà, j'ai déjà, ah oui, euh, j'ai eu des personnes dans mon groupe de Facebook. Hein, j'ai eu quand même aussi 95 personnes avec le sommet. Et donc, j'ai pu en savoir plus sur leurs besoins, parce qu'il y avait un formulaire à l'entrée. Donc, je, comme ça, je le partage. Ça peut être utile aussi. Mmh. Euh, C'est-à-dire euh, que ceux qui étaient inscrits au sommet oui. avaient le droit d'accéder à un groupe Facebook. Et pour oui. entrer dans le groupe Facebook, il y avait une question qui avait mis et les gens oui. répondaient. Ouais. Oui, c'est ça. Et du coup, ça m'a ça m'a aussi permis de mieux connaître euh, bah, les, les parents que j'ai envie d'accompagner. Tu vois, leurs besoins euh, se... Alors, c'était la question, euh, sur quel est votre défi en ce moment euh, et quel est votre rêve, tu vois, c'est pas grand chose, mais rien que ça, tu tu, tu palpes un petit peu, euh, voilà, les personnes qui rejoignent ton groupe, c'est qui, qu -ce, qu -ce, de quoi ils ont besoin. Et donc, j'ai relancé une enquête aussi et cette enquête, en la diffusant, en fait, il y a une, les personnes pouvaient rejoindre du coup ma newsletter. Et cette première cliente, elle m'a trouvé comme ça en fait, donc, elle n'était pas forcément, euh, c'était pas directement le sommet, mais elle a vu toutes mes communications passer. parce qu'en fait, je l'ai fait à peu près au même moment. Elle n'est euh, pas inscrite au sommet, c'est ça. Elle n'était pas inscrite au sommet, mais elle était en, au même moment à peu près dans euh, la liste des emails en fait. Donc, parce que du coup, ce sommet, ça m'a donné une liste, une base email hein, quand même, c'est assez importante. Mais du coup, comment elle est tombée sur ton. Donc, elle est rentrée dans ta liste d'emails à travers le questionnaire. Comment elle est tombée oui. sur le questionnaire, alors Dans un groupe que où j'avais partagé euh, que je faisais euh, un sondage pour connaître les besoins des parents. Mais et pas du... ton groupe, le groupe de quelqu'un Non, c'était extérieur à mon groupe. Ok, ok. Ouais. Donc, tu avais partagé là que tu faisais un sondage et les personnes qui répondaient au sondage laissaient leur email. C'est ça. Super génial. Et, pour... et donc. Ça, ce qui est intéressant, c'est de voir que du coup, elle a, elle a vu tout ce que j'ai partagé depuis le Sommet. Parce que c'est que depuis là, en fait, que je... Enfin, depuis avant le Sommet que je suis vraiment plus active, que j'ai plus publié finalement. Et écrit euh, des newsletters, ce que je ne pouvais pas faire avant. <rire> donc du coup, et, et, et donc, euh, voilà, elle a, elle a pris rendez-vous et euh, on a eu un premier appel où... Euh, je j'ai écouté son, sa problématique euh, et, euh, et l'idée de l'appel c'était vraiment voilà d'être juste euh, bah, d'écouter euh, de, de lui permettre de trouver des, des pistes en fait pour euh, sa situation et, euh, et elle m'a elle m'a dit enfin je lui ai proposé à la fin si je pouvais euh, la rappeler euh, quelques jours après pour euh, voir comment ça s'est passé et elle m'a demandé du coup ce que je proposais en fait. Donc en oui. fait, dès le premier appel, elle me l'a demandé. Moi, je Mais lui ai du dit... coup, il s'est passé quoi avant qu'elle te demande Vous avez discuté de quoi C'était pas une séance de coaching Si, c'était une séance ah, de coaching. De oui, c'était okay. une session de. Enfin, appel de coaching. Enfin, fait. je ne sais plus le terme parce que je l'ai changé plusieurs fois. <rire> si okay. c'était une session découverte. Et du coup, en fait, de... c'était quoi C'était euh, merci d'avoir répondu au questionnaire. Euh, J'aimerais ah, vous non, offrir non. une session Alors non, donc le questionnaire, elle s'est inscrite. Et après, euh, je n'ai pas eu d'échange avec elle, j'avais juste son email. Ok. Sauf que moi, j'ai envoyé des newsletters dans lesquels des... j'ai par moment proposé de réserver euh, ah, un appel ah. avec moi. Oui, merci pour... Euh, ok, d'accord. Je pas pris... elle a cliqué, elle a pris rendez-vous pour profiter d'une session avec toi. Voilà, c'est ça. Un moment où je ne m'y attendais pas, tu vois, ah, il voilà. n'y des... <rire> avait pas un événement particulier. Et, euh, et donc, euh, donc, le premier appel, voilà... Euh, on fait le point, elle me demande du coup comme, comment ça se passe, et je lui dis dit bah, écoute on... je te propose un deuxième appel, on en reparlera, et euh, donc là pareil, on refait le point, tout ça, et du coup là je lui présente euh, ce que c'est, mon accompagnement, comment je fonctionne, euh, ben, on, on avait fait le point aussi sur ce qu'elle avait déjà, déjà fait, tu vois, pour résoudre son problème qui était, euh, qui, qui datait déjà depuis dire, un petit moment, et euh, et là, elle me, elle me dit « Bon, écoute, euh, je fais le point, euh, je te reviens. » Et puis, euh, elle me rappelle euh, le lendemain en me disant que ça ne va pas être possible, qu'elle a retourné tout euh, dans sa tête, euh, qu'elle a fait le point avec son compagnon et que euh, ça ne sera pas possible financièrement. Euh, et, et du coup, moi, j'accueille ça et je lui dis « bah, Écoute, très bien, mais moi, d'après tout ce que tu m'as dit, euh, je sens que c'est vraiment un problème important pour toi. » Euh, bah, du coup, qu'est-ce que tu as comme autre option en fait C'est quoi ton autre solution <rire> wow. Qu'est-ce que tu as actuellement euh, de possible pour toi Et donc, elle me dit, bah euh, la psy, j'ai déjà fait, euh, bon, au moins c'est remboursé. Tu vois, elle me dit tout ce qu'elle a. Euh, on fait un brainstorming. Okay. Euh, mais elle me dit, bon, au moins c'est remboursé, c'est vrai, parce que là, ça fait quand même temps par mois. Donc, tu vois, elle me dit tout ce qui est euh, bah, ce que j'entends, hein, que je comprends aussi. Et, euh, et puis, on en vient au moment où euh, elle me dit « de toute façon, euh, voilà c'est compliqué, on s'est disputé euh, avec mon compagnon et tout ça. » Et je lui dis « est-ce que tu te sens soutenue ?» Et, euh, et là, elle pleure en fait. Et, euh, et elle me dit « non, euh, vraiment, euh, je crois qu'on ne se comprend pas. Moi, j'ai vraiment besoin de résoudre mon problème et tout. » Et euh, elle me dit « mais, je, je lui dis « écoute, tu as vraiment envie, ce que je, ce que je vois, c'est prends le temps de réfléchir à ce qui te... Ce que on a fait le point là sur ce que tu as comme possibilité, prends le temps de réfléchir et dis-moi ce que toi tu as envie de faire et fais-moi une proposition. Moi je sens que voilà que je peux t'accompagner. Si tu me dis que c'est vraiment que financièrement que c'est pas possible, on trouve une solution, parle-en avec ton conjoint et, et dites-moi ce que vous pouvez me proposer. Et je sais sur le coup, je savais pas si j'avais bien fait, honnêtement. Franchement, ça me paraît pas dit, mal, as fou, ben, euh, <rire> voilà, Je m'enfonce, je me tire une balle dans le pied, euh, tout ce que tu veux. Et le lendemain, elle m'envoie un message. Elle me dit « c'est bon, on a trouvé une solution ». Et elle m'a demandé voilà, si elle pouvait me payer euh, en plusieurs fois. Et, euh, et elle m'a dit « moi, je tiens à te payer intégralement <rire> ». Parce que euh, je lui disais « écoute, on peut voir, même pour commencer, tu me dis ce que tu peux faire et on s'arrangera on ». Et en fait, c'est elle qui est revenue en me disant ce qu'elle pouvait faire, et finalement, voilà, elle m'a même pas négocié le prix en fait. Mais okay. du coup, elle paye en plusieurs fois, hein, ça Oui. Ok. Ouais. Est-ce que tu veux bien nous dire combien euh, le montant de ton offre Oui. Total Donc c'est euh, 1500 euros okay. qu'elle me, me règle en quatre fois. Ok. Ouais ce qui euh, en en plus, mois tu, tu, tu vois je pensais que tu allais me dire qu'elle payait en 24 fois tu vois quatre fois c'est genre juste euh, OK normal quoi. Euh, pas eu la tentation de baisser le prix à un moment donné Bah euh, ben si, pu... si si si ah. quand je lui ai dit dis-moi dis ce que tu peux faire je <rire> euh, en mode euh, même si tu me dis 10 euros, je prends. <rire> Dans ma tête est-ce est que des, tu euh... l'aurais servi de la de la même manière justement Je sais pas, je sais ouais. pas en tout cas euh... Là où je suis contente, c'est que je lui ai laissé le choix à elle. Je lui ai dit mon prix. J'ai pas euh, cherché à dire euh, bah, je te fais moins cher. Enfin, je l'ai pas dit. Tu vois, je me suis, je l'ai pensé. Hein. <rire> ouais. Mais euh, non, je me... je parce qu'en fait, ce qu'il y a aussi, c'est qu'elle m'avait dit qu'elle, co... elle comprend le le prix en fait. Elle, a... elle a pas dès le... quand je lui ai dit le prix, elle m'a pas dit euh, c'est trop cher. Tu vois. Mm -hmm. elle... Quand elle est revenue après, elle m'a dit c'est compliqué financièrement, mais elle n'était pas en discussion sur la valeur de ce mmh. que je lui proposais, tu vois. Aussi, ouais, ouais. ça, et... ça m'a peut-être aussi euh, conforté sur le fait, fait. que ce n'était pas ça le sujet, tu vois. Est-ce que tu sens du coup que c'est aussi une bonne chose que c'est au-delà de l'engagement financier, quoi, qui est un grand engagement financier, que c'est aussi euh, pédagogique et bon pour elle de, de payer ce qu'elle estime euh, avoir euh, comme euh, valeur, quoi, oui. Oui, oui, oui. Et, et c'est euh... surtout qu'elle a gardé en fait le la la main sur son engagement sur mmh. ce que tu vois, elle a gardé, elle a eu le choix que elle pouvait faire d'autres choix. Mmh. Euh, voilà, c'est et c'est elle qui m'a fait cette proposition. Donc c'est mmh. c'est elle a fait en fonction de ce qu'elle pouvait aussi, mais voilà, c'est et moi aussi je m'attendais pas à ce qu'elle me dise sur quatre mois en fait. Ah. Euh, et c'est une superbe illustration, si tu me permets de, de vendre, ces servir, parce qu'en fait, avec ce processus de vente, euh, c'est pas juste, euh, quoi, il y a eu un vrai travail, une vraie communication avec son mari, une affirmation, une expression de ce qu'elle voulait, euh, et que c'était vraiment important, et qu'avant même de commencer à travailler avec toi, en fait, elle avait déjà euh, commencé son processus de, durant ton processus de vente. Et ça, je pense que c'est important que les gens. Euh, L'entente, c'est que la vente fait partie du processus euh, euh, de travail avec lequel on, on, on, on commence avec les clients. Quoi. Mmh. Euh, comment tu as résolu Il euh, y a juste un truc peut-être qu'on qu a oublié. Comment tu as résolu du coup le problème de ton offre Tu disais ne pas être sûr de ton offre euh, durant l'été. Comment tu l'as résolu ça euh, bah, J'ai pris, pris beaucoup de temps. <rire> <rire> Euh, bah tu, comme tu le sais entre bah, l'été et euh, le moment où je rejoins euh, ton programme coach en mission moi j'étais en mode là j'ai besoin de prendre du recul en fait mmh. sur, euh, euh, bah, sur vraiment ce que moi je veux apporter sur bah, mieux connaître euh, mon, mon client idéal et donc à partir de tout ce que j'ai récolté comme info euh, J'ai essayé de regrouper aussi, euh, voir si j'étais alignée avec les besoins que j'avais du coup identifiés. Et euh, là je me suis dit ok maintenant je propose, c'est pas un programme, enfin, j'avais un problème avec le mot programme, hein, je te dis, <rire> euh, parce que je me disais euh, c'est comme si moi je dis euh, tu vas faire ça, ça, ça et ça, ça me dérangeait dans ma posture de coach. Donc en fait je l'ai fait en mode bah, c'est un parcours et dans ce parcours on va aborder ça en fait, on va passer par là. Et, euh, et ça ça m'a vachement euh, permis d'être plus clair en fait en, en dans ma manière de, de le présenter le fait d'avoir pris ce temps de, de de me dire ok mais c'est quoi le si j'appelais mon client dans trois mois qu'est-ce que j'aimerais qu'elle me dise mmh. et euh, enfin pas que pour moi en même temps je définis quand même l'objectif avec mes clients et et du coup, c'est eux qui décident leur objectif final, si tu veux. Mais je suis quand même partie de... Euh, bah, c tu sais, c'est quoi la, la promesse, en fait euh, C'est quoi que je propose, en fait il euh, faut bien communiquer, de toute façon. <rire> Donc, euh, du coup, j'ai fait ça. Et du coup, j'ai fait euh, un schéma avec euh, mon, mon parcours dessus, comme euh, ce que tu appelles, là, le... Comment ça s'appelle signature. signature, ouais. voilà. Ouais. Cool Très bien, euh, Florence, c'est hyper inspirant, merci encore. Hein. On a passé plus de temps que je l'avais imaginé parce que c'est passionnant. Euh, Florence, qu'est-ce que tu dirais au coach qui se lance en, en dernier encouragement, conseil Qu'est-ce que tu aimerais leur dire Alors, bah, un coach qui se lance et puis qui, euh, c'est OK, enfin, il, il sait comment trouver des clients, euh, voilà. il il ben, n'y avait pas besoin que je lui donne des conseils maintenant si euh, si euh, c'est compliqué et que en fait en se lançant euh, tu te rends compte que c'est euh, finalement tu es prêt à y aller mais que la porte est ouverte mais que personne ne rentre, <rire> ne frappe à la porte en tout mm -hmm. cas, bah euh, ben, bon, bon à ce moment-là, ça vaut le coup de d'être euh, encouragé, de, de chercher à avoir euh, comme un un groupe, un plan d'action pour euh, enfin qui t'aide à avoir un plan d'action sur euh, pour la suite. Parce que moi, clairement, euh, je pense que je n'aurais pas fait tout ça toute seule de mon côté, en fait. Parce que ce n'est pas le tout euh, de. Enfin, oui, il y, en, y en a qui ont peut-être un, un réseau qui leur suffit pour avoir des clients, euh, mais quand ce n'est pas le cas et que tu ne sais pas comment communiquer, tu ne sais pas comment euh, comment. Euh, Inté intéresser les gens euh, à ce que tu fais, ou... Enfin, par intéresser, c'est... Comment dire Quand tu ne sais pas comment faire que les gens entendent, finalement, ce que tu peux leur apporter, ben, c'est de, de, de chercher, euh, ben, comme tous les coachs, en fait, euh, tu as un problème, tu te dis, bah, OK, comment je peux le résoudre Soit tu as les moyens de le résoudre seul, soit tu cherches un, un, un, un groupe, un coach pour euh, se faire accompagner, je ne sais pas. Si c'est... Euh, <rire> si si, bah, c'est... Enfin, dans tous les cas, de ne pas rester bloqué à son, à son niveau. pour et, et, Si tu n'avances pas, faut voilà, de faire euh, ouais. quelque chose. Et de se dire, bah, tiens, euh, si c'était mon client qui me disait ça, qu'est-ce que je lui dirais <rire> Très, bien. Très bien, Merci Florence, S'il y en a qui veulent en savoir plus sur toi, qui veulent voir un peu ce que tu fais et peut-être même prendre contact avec toi euh, si euh, jamais ta thématique les intéresse. Euh, sur quel lien on les envoie ben écoute, en ce moment, je partage tous les jours un audio euh, sous forme, enfin euh, forme d'audio, un calendrier de l'Avent. Donc on peut me retrouver euh, sur YouTube. Euh, euh, donc ma chaîne c'est Florence Saul par en